Nous allons commencer par la critique d'un argumentaire utilisé depuis longtemps et utilisé par la gauche dans les luttes ouvrières, celui du progrès. L'espérance d'un futur, promesse d'un meilleur qui naîtrait avec la révolution française. Le concept de progrès est forgé avec le développement des sciences et de la technique de cette époque. Ce développement est abordé comme une loi de la nature, une avancée qui traverse les époques, c'est le progrès technique. Par analogie avec l'amélioration technique, qui va de pair avec les avancées scientifiques de cette période, l'humanité serait déterminée à toujours plus de progrès au sens large. L'on venait de tracer une ligne dans l'histoire. J'en avais marre de mettre les clés dans cette coupe comme une femme des cavernes. J'ai réussi à maîtriser la formidable énergie des crochets. Bon, je vais au boulot. La critique du progrès n'est pas uniquement celle de la technique et des leurs qu'elle pourrait produire. C'est un cheval Sans doute. Ma femme monte à cheval. Au 40e étage. Mais aussi celle de cette conception de l'histoire semblable à une volonté divine, à une raison supérieure. Edgar Quinet, en 1857, critique la floraison d'Histoire de France qui se ressemblent toutes pour n'avoir pour visée que de présenter le système parlementaire comme incarnation du progrès politique. Les historiens ont expliqué les ères antérieures comme une préparation de cette ère nouvelle. Tout dans le passé leur a semblé graviter vers ce présent qu'ils jugeaient indéfectible c'était le fil avec lequel il traversait le moyen-âge et les temps modernes. Cette manière de considérer certaines constructions sociales comme point d'aboutissement inégalé et inégalable de l'idéal progressiste amène d'ailleurs beaucoup de gens à voir l'état comme une structure éternelle, auquel on ne peut pas échapper. Mais l'État n'est qu'une organisation parmi d'autres dans l'histoire de l'humanité. De nombreux humains vivent sans État, et même, selon Pierre Clastre, les natifs américains ont dans leur organisation des principes qui empêchent justement sa formation. Mais dans la conception des Athéniens, des cités démocratiques en Grèce, c'est qu'il n'y a pas d'État, en fait. Cette concentration des pouvoirs qui serait de plus en plus large au fil de l'Histoire est tout à fait de l'ordre de cette notion de progrès. Mais cela n'a rien de naturel, c'est une construction sociale. Puis cet argumentaire est repris pendant les révolutions industrielles, par la gauche. C'est avec cette flèche du temps et ce futur forcément meilleur qu'il faudrait lire la lutte des classes. Des dominés, par des dominants, qui se libèrent pas à pas dans l'histoire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'arrête pas le progrès. Les avancées techniques progresseront donc et produiront aussi des avancées morales et politiques, naturellement. Walter Benjamin s'est insurgé contre une histoire qui adhère à cette notion de progrès indéfectible. Il bataille avec les communistes allemands et leur conception du matérialisme historique qui n'a rien de matérialiste, car l'histoire y est traversée par l'idée de progrès avec sa trajectoire supérieure. Il bataille avec l'optimisme de ses interlocuteurs à un moment où le pire est en train de se réaliser sous leurs yeux, mais où il persiste à croire que les progrès techniques, y compris soviétiques, vont conduire à l'émancipation. Tout ceci constitue un mythe du progrès, avec son approche de la nature, de la société et même du temps. Ce mythe n'est pas juste une histoire parmi d'autres, il a une fonction dans le processus politique, il permet de justifier une nécessité matérielle. Le mythe, c'est simplement le discours que se donne l'oppression. C'est toute une lecture, une explication du monde. Ce technoprogressisme, cette croyance que la technologie amène, par essence, le progrès, ne fait que cacher un productivisme que les régimes communistes ont en commun avec le capitalisme, à travers un capitalisme d'état. C'est une promesse qui ne profite finalement qu'à la classe dirigeante. Ce mythe voile et légitime, enchante même, toute la violence que nous subissons dans le monde du travail, flexibilité, productivité, entre autres. La technologie ne nous sauvera pas. Il est complètement crédule de croire qu'une nouvelle super technologie pourrait nous sauver du réchauffement climatique ou de la disparition de la biodiversité. C'est balayer toutes les problématiques dans un acte de foi qui ne nous protégera pas de l'effondrement de notre écosystème. Entre 1970 et 2010, plus de la moitié des espèces vertébrées de la planète se sont éteintes. Mais pas d'inquiétude, ce n'est pas la première fois. Depuis que la vie est apparue sur Terre, cinq grandes extinctions ont rayé de la carte la majeure partie des êtres vivants. Cela dit, ce n'est pas si courant non plus. La dernière date de 65 millions d'années. Le progrès technique ET le progrès politique ne sont pas liés. Il ne suffit pas de créer le revolver, l'imprimerie ou internet pour que ces technologies libèrent le monde. Mais si cette illusion persiste, c'est bien parce qu'un cadre mythique justifie cette corrélation, un cadre qui serait supérieur, carrément transhistorique. J'ai déjà évoqué la vision du temps linéaire qu'implicite le progrès. L'humanité serait vouée à se réunir de plus en plus. Se réunir à travers une centralisation qu'incarne l'État. Ce serait de l'ordre de l'essence, de la nature de l'humanité. Toute l'humanité serait vouée à se regrouper et à ne faire qu'un à travers un certain universalisme qui fait de chacun l'équivalent d'un autre. World peace achieved. Nice! A little weird to publish a paper about it for yourself, but hey! type Oh Ce mythe du progrès permet de justifier la gestion omnisciente de l'État gestion pour la gouvernance productiviste et omnisciente pour la centralisation des savoirs et des décisions, comparable à une entité divine. Pour son bon fonctionnement, pour sa performance, l'État, par la technologie de nos jours, mesure tous les aspects de la société. L'individu n'est plus que données interchangeables dans la machine d'État, et l'État, le chien du capital. Puis, une machine, ça ne se contredit pas, si elle le dit, on ne peut rien faire que de se plier, c'est une violence froide et impersonnelle que la technologie amène à son sommet. Une violence qui s'étend à d'autres domaines que le travail d'ailleurs, mais qui sont tout aussi politiques, gestion du territoire, des problèmes sociaux, etc. Peuple de la Terre, ici le salut les gars Van Gogh du conseil de planification de l'hyperespace galactique et comme vous savez sans doute, les plans de développement des régions périphériques requièrent la construction d'une voie express hyperspatiale qui doit traverser votre système solaire et votre planète est une de celles que l'on va devoir démolir Faudrait-il encore savoir ce que ce progrès politique signifie Car une avancée, une amélioration, un progrès, ça ne veut rien dire de précis, tout dépend dans le sens dans lequel il est effectué et pour qui il s'effectue. L'on peut être sûr que le progrès des dominants n'est pas le même que le progrès des dominés. À la différence de Monsieur Burns, je vous respecterai, vous les couillons de la classe ouvrière, parce qu'on est tous égaux. Maintenant, je vais monter cet escalier en cristal pour rejoindre mon bureau. Je vous demande de détourner votre regard. Yeah Toute cette technologie ce progrès ne fera que profiter à une classe privilégiée de la société, sans compter les problèmes écologiques primordiaux que pose ce progrès. Dans sa conception élitiste, il ne servira toujours que les élites, les dominants, malgré tous les bons sentiments derrière lesquels il semble se cacher tout cela n'est que récupération, qui est flagrante quand on voit la verticalité avec laquelle ils abordent bien souvent les luttes sociales et le changement politique. Bien sûr, si je critique le progrès, ce n'est pas parce que je suis contre le changement, au contraire, mais je trouve ce concept beaucoup trop flexible et malléable pour un argumentaire politique cette critique de la verticalité est primordiale. Mais il faut bien comprendre que le problème de l'élitisme n'existe pas par les mauvaises intentions de la classe dirigeante, ce sont les déterminismes sociaux qu'implique cette structure verticale qui reproduit des comportements de classe, qui bien sûr, luttent pour le développement selon son propre point de vue et donc le propre bien de cette classe. Toute verticalité persistante implique ces effets, c'est cela la racine même de la lutte des classes, avant même sa dimension transhistorique.